Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un effet de John Carrey intitulé Téléporter. Alors place à la magie. Voyageons dans l'espace. Nous sommes en 2267. Le capitaine Kirk, responsable du vaisseau nommé Enterprise, part en mission sur la planète Mars. Lors de cette mission, pour explorer la planète, des perturbations à champ électromagnétique causèrent l'arrêt total de ses recherches. Pour rejoindre le vaisseau par téléportation, Monsieur Spock manœuvra ce dernier afin de désactiver le commutateur à distorsion que voici. Ce dernier retourna les moteurs à propulsion à plusieurs reprises. Le premier. Le second. Afin de faire transiter en espace d'un instant les particules du capitaine. Et enfin... Le capitaine a pu rentrer à vitesse lumière dans son vaisseau le 3 de merci beaucoup bonne soirée